Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Time Between qui sera placé sous le signe de la canicule. Pour ce cinquième épisode, on va parler du film avec Anatole et Rebel Wilson qui est sorti aujourd'hui même, Le coup du siècle Coup du siècle, Ooze the Hustle, en version originale, Wait What est un remake de Dirty Ratten Scandrels, sorti en 1988 aux États-Unis of America. On nous raconte l'histoire de Josephine Chesterfield, une arnaqueuse multimillionnaire, qui rencontre Penny Rust, qui est une arnaqueuse qui n'est pas millionnaire. Et du coup, le film va raconter leur rencontre et leur collaboration. Le film est avant tout une comédie sur fond d'arnaque et de manipulation pour soutirer à de pauvres riches milliardaires des tonnes et des tonnes d'argent. Le tout réalisé par Chris Addison, qui est un acteur britannique qui a notamment joué dans... Doctor Who. Voilà, maintenant que j'ai fait la partie IMDB du travail, tu peux commencer, Red. En termes de mise en scène, et eh bah ben, j'aurais pas grand chose à dire en fait, parce que le film est assez fonctionnel. C'est-à-dire que quand on doit être proche des personnages, bah ben, ça va être des gros plans, quand on a besoin d'avoir une scène humoristique, et le, le film en est rempli, on va plutôt faire des cadres larges pour que les personnages interagissent avec le décor et donc avec l'élément euh, humoristique. Globalement, la mise en scène est très pratique, c'est-à-dire qu'elle montre ce qu'il y a à montrer sans faire beaucoup d'originalité. Donc globalement, la mise en scène du film est plutôt au service euh, de l'humour qui lui-même est plutôt au service des actrices. En effet, il faut savoir qu'à l'origine du projet, il y avait avant tout Rebel Wilson qui était donc productrice et bah, actrice co-star avec Annette dans le film, et Jack Schaefer qui était la screenwriter Or, Jack Schaefer avait avant tout travaillé sur des comédies romantiques, qui est un genre qui se repose sur des outils qui ne sont pas propres au cinéma. Le décor, le scénario et les acteurs. Trois outils qui sont aussi utilisés au théâtre. La mise en scène spécifique au cinéma, à savoir le ratio de cadre, le déplacement de caméra, etc., etc. est assez peu utilisée dans ce genre de film. Dans les comédies romantiques, la place laissée aux acteurs est immense, et dans les années 90 et 2000, bah, c'était un genre qui a permis le lancement de carrière d'acteurs qui sont aujourd'hui ultra Connu. Autre temps. Autre mœurs. Et Rebel Wilson est avant tout une actrice, donc quand elle écrit, elle pense avant tout au dialogue, aux postures, aux accents à prendre, bref, à tout ce qu'un acteur peut faire pour prendre le pouvoir sur son texte, mais elle va pas forcément penser au cadre et à la lumière. Et pour finir, c'était le premier film du réalisateur qui est lui-même acteur. Tout ça pour vous dire que cette équipe, elle est pas très cinéma en vrai. Tu veux dire qu'un acteur est incapable de comprendre comment fonctionne le cinéma Oh my goodness How could you say something like that I'm deeply offended. How can you Par contre, ce que le film va s'autoriser en termes de gestion du cadre, par exemple, c'est d'avoir pas mal euh, d'arrière-plan il y a pas mal de moments où euh, Rebel Wilson va faire quelque chose et Annette web va la regarder, ou inversement, et où du coup, euh, on a toujours la réaction euh, d'une personne, même quand elle est en arrière-plan. Et même pour les figurants ou pour les acteurs qui ont que quelques lignes dans le, dans le film, c'est hilarant, ils s'en donnent à cœur joie de faire des mimiques pas possibles de de complètement surréagir aux réactions, c'est assez rigolo c'est-à-dire qu'on a, a à boire et à manger même si on regarde l'arrière-plan Alors après, en termes d'humour, parce que globalement le film est une comédie donc c'est pour ça que je m'y attarde beaucoup dessus en termes d'humour, le film a fait le choix, à mon avis, d'être beaucoup en improvisation Ce qui me fait penser ça, c'est qu'il y a vraiment très peu de changements de rapport de cadre c'est-à-dire quand on est dans un champ-contre-champ eh ben on ne va pas changer de rapport de cadre en plein milieu, ce qui, en termes de praticité, empêche l'impro. Parce que qui dit changement de cadre, dit changement bah, de placement de la caméra, des lumières, etc. Donc on ne peut pas filmer une impro comme ça, parce qu'il y aurait un trop gros moment entre la prise du plan A et du plan B. Et pareil, en plus de ces cadres qui ne bougent pas beaucoup, on a aussi des cadres qui s'adaptent à ce que font les acteurs mais à un certain point où je me demande si c'était prévu. C'est-à-dire qu'il y, y a notamment des moments où, euh, où il y a un personnage par exemple qui va sortir du cadre par le haut et tu sens que la caméra essaie de le rattraper. Genre, où la merde, il est monté trop haut, je vais le rattraper. À ah là il redescend, je vais redescendre un petit peu le cadre. Et euh, clairement, je pense que le cadre avait été fait pour laisser un peu de place en hauteur au personnage mais ne pensait pas que le personnage allait, allait aller aussi haut. Pour les gens qui ont vu le film, la scène de la prison. On est face à un film qui laisse vraiment beaucoup de place à ces personnages euh, féminins surtout, parce qu'il bah, y a un personnage, deux personnages masculins un peu importants, sinon c'est globalement euh, tout le temps d'écran pour, euh, pour Rebel Wilson et pour Hannah euh, Et du coup justement, eh bien, il va falloir parler un petit peu de leur jeu, parce que les deux actrices portent le film euh, sur, leur, sur leur jeu sur leurs épaules. Alors déjà, je vais être très honnête avec vous, je suis un super fan de Hannah Theway, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais dans ses rôles, autant sérieux que dans ses rôles comiques, je la trouve géniale, on dirait vraiment une espèce de, de princesse d'Angleterre sur patte, euh, mais très, euh, très au courant de ce qu'elle peut renvoyer, c'est-à-dire que là, dans ce film, elle est très au courant du cliché qu'on lui, qu lui, qu lui donne, d'être très maniéré, très distingué, voire même trop, et là, son personnage, mais c'est un cliché monumental de ça, c'est hilarant à voir, ça sent la mer. Alors qu'on est à des centaines de kilomètres de la mer, mais ben, ça sent la mer, c'est beau. Ah non, vraiment, critique à chaud, je pensais pas à ça. Regarde, Monsieur Crane. Dans le passé, il faisait 42 degrés. On a de la chance d'être là. Hein. 35 millions d'années, arrête de m'infantiliser, c'est très Oh, tôt, Je vais te renvoyer dans le passé, tu vas voir. Et puis en plus, Annette ouais, c'est quand même une actrice qui a une sacrée carrière. Et son personnage euh, lui permet un petit peu de nous, euh, nous abreuver de toutes ses compétences d'actrice avec vraiment beaucoup de talent, quoi. Dire que son personnage, euh, c'est un caméléon. D'ailleurs, il y a une scène où elle a, texto, un caméléon dans la main si, si la métaphore n'était pas suffisamment claire. Et du coup, il y a des scènes où Anatoa va jouer une femme très fragile euh, qui va demander de, le, la, de la protection d'un homme, justement, pour pouvoir conquérir son, euh, son cœur et pour pouvoir l'arnaquer ensuite. Il y a d'autres scènes où, au contraire, elle va être très, très badass, mais genre... à euh, à un point qui est limite abusé par rapport à ce que le film veut dire. Il y a des scènes où elle va être complètement enragée, on a l'impression qu'elle va frapper le caméraman au passage. Donc vraiment, là, en termes de panel de jeu, euh, on sent, à mon avis, que le réel, ou la réal d'ailleurs, je ne sais pas, euh, a donné mes cartes blanches à Anna pour s'éclater sur chacun des plans. Elle est hilarante, à chaque fois qu'elle est à l'écran, euh, vraiment... Euh, une super construction de personnage pour elle parce que, en gros, c'est un, un personnage où elle a pu faire ce qu'elle veut, quoi. Dans une interview, Anna Way admet que l'improvisation... c'est pas trop son truc, et elle avait vraiment peur, en sortant du personnage, de mourir de rire et du coup de faire rater la prise de Rebel Wilson. Mais ce qui est intéressant, c'est que Josephine Chesterfield est une actrice. Elle est tour à tour anglaise, allemande, forte, timide, conquérante, pleurnicheuse. Donc on a toujours plusieurs niveaux de jeu qui sont assez bien ficelés. Il y a même des moments où Josephine Chesterfield, en tant que personnage, sort du jeu qu'elle construit pour conquérir les hommes, notamment à des moments où elle veut montrer à Penny qu'elle est en contrôle. Donc on a donc un personnage qui joue un rôle, qui est joué par une actrice. Si vous aimez les comédies à la Molière, eh ben, ce film devrait vous plaire, parce qu'il y a pas mal de scènes où il y a des personnages qui jouent un double, voire un triple jeu. Et alors pour le personnage de euh, Rebel Wilson. Rebel Wilson, moi, c'est une actrice que je suis depuis un petit moment, parce que j'avais été très fan de la saga euh, Pitch Perfect, qui avait notamment lancé euh, la carrière d'Anna Kendrick, mais qui avait aussi lancé du coup la, cadre, la carrière de euh, Rebel Wilson. Et cette actrice, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en gros, c'est une des très rares euh, actrices hollywoodiennes, Obèse. Parce que bon, bah, Hollywood étant, euh, étant ce qu'elle ce qu est, euh, c'est très dur de faire carrière euh, dans des films au budget américain si on n'a pas un physique qui plaît euh, aux productions. Et globalement, bah, malheureusement, encore en, en 2019, le, le physique des femmes euh, va influer directement sur leur rémunération et sur leur possibilité d'avoir des rôles... Euh, je dis ça au cinéma américain, mais c'est pas complètement faux pour le cinéma français non plus. Et du coup, Rebel Wilson, elle a un petit peu débarqué euh, dans, ce marché, euh, dans ce marché aux actrices-là, mais avec une patate <rire> C'est-à-dire que si vous avez vu les Pitch Perfect, vous savez de quoi je, de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en fait, Rebel Wilson, à la manière d'un Charlie Chaplin ou d'un Buster Keaton, c'est plus un personnage en lui-même, qu'une actrice. C'est un petit peu ce qu'on a pu dire sur Johnny Depp aussi, il joue toujours la même chose. Pour l'instant, Rebel Wilson, elle a une filmographie assez petite, donc c'est dur de dire si elle a ce même, euh, ce même gimmick que Johnny Depp, Charlie Chaplin, etc. Mais je pense que oui, je pense que Rebel Wilson, euh, à l'avenir, elle sera plus engagée pour son personnage qui est très, euh, très bourrin, euh, très grossier, euh, avec beaucoup, beaucoup d'humour absurde. C'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais des impros, c'est que je l'ai déjà vu jouer Rebel Wilson, ce genre de, de vanne. Et du coup, le problème, c'est que le scénario du film, c'est qu'elle doit apprendre de Hannah Hathaway pour devenir un caméléon elle aussi. Sauf que Rebel Wilson en femme caméléon qui peut passer du rire aux larmes, bah, ça marche pas super bien. C'est-à-dire que les moments où elle est tendre, adoucie, euh, comme Hannah Hathaway fait quand elle, quand elle essaie d'arnaquer des gens, c'est quand elle l'est vraiment, c'est quand elle est vraiment attendrie, quand elle veut vraiment porter secours à des personnages dans le film, à 2 trois moments. Et les moments où elle est femme fatale, bah elle le surjoue, un peu comme Annette Hathaway, mais avec cette espèce de patte euh, Rebel Wilson. Mais euh, ça manque peut-être d'abandon au personnage. Après, les, les films de casse et les films de gangsters depuis Ocean's Eleven, il y a eu un petit peu la tradition d'engager les acteurs pour leur popularité et leur personnage. encore une fois, qui sont façonnés au travers des films dans lesquels ils jouent, c'est compliqué, c'est très hollywoodien comme façon de voir les acteurs, mais enfin bon. Et du coup, Rebel Wilson colle parfaitement. C'est-à-dire qu'elle a un personnage dans les films qu'elle tient euh, qui est génial. Qui, enfin, tu, tu la poses dans un coin de l'écran et elle te fait la scène. Que ce que je dis, c'est absolument pas une critique contre Rebel Wilson, j'adore cette actrice. Mais euh, dans ce scénario-là de caméléon, il euh, y a certaines scènes où je trouve que c'est pas cohérent. C'est-à-dire que son personnage est trop exubérant et trop identifié pour qu'on croit que quelqu'un puisse tomber dans le panneau euh, quand elle fait ses scènes. Alors, quand j'analyse un film américain, il faut savoir que les interviews, je les prends avec beaucoup plus de pincettes que pour des films étrangers. Tout simplement parce que les américains ont cette culture pub, c'est cette culture de la communication, qui fait que les interviews sont souvent des outils marketing, plus que des vraies pièces d'information. À en croire les making-of et les interviews, on a l'impression que le cinéma n'est qu'une histoire de gens bien-pensants, bienveillants, où tout le monde se... <rire> tout le monde est sympa, et... C'est pas du tout le cas. Mais je me refuse de tomber dans le réflexe du tout le monde ment, sinon bah, pourquoi je me ferais chier à lire et à regarder des interviews Donc je pars du principe que tout ce qui est dit est vrai jusqu'à preuve du contraire et je creuse un petit peu pour la preuve parce que des fois... Et quand Anna Taway dit qu'elle pense que Rebelle Wilson est une des actrices les plus drôles de son temps, eh bien je crois à ce compliment. Elle dit notamment qu'elle est capable de créer des blagues out of nowhere, out of thin air, comme dit Anna Taway, et qu'elle est notamment capable, sur toutes les prises, de trouver une nouvelle idée. Faut le faire quand même J'imagine même pas la galère du monteur qui a dû choisir, sur sans doute en moyenne une dizaine de prises, entre dix versions d'une même blague déclinée par Rebel Wilson. Gros respect. Je pense qu'il y a réellement eu dans ce film une belle rencontre entre deux actrices qui ont des jeux complètement différents. Et ça fait du bien, à mon petit cœur, de voir que le jeu enflammé et basé sur la semi-impro de Rebel Wilson peut aussi bien se marier au jeu très millimétré et très intériorisé de Hannah Taway. Ça fait du bien. L'art, mes amis, ne souffre d'aucune frontière. Non mais vraiment, t'en tiens une couche, hein Non mais quel show-off, ce gars Mais dis-moi, t'es... T'es pas censé venir du passé, toi, à la base I have seen you I have lost you... Alors je vais parler quand même un petit peu de la musique du film, parce que tout le film se passe en France, du coup dans le sud de la France. Si vous habitez là-bas, à mon avis, vous allez reconnaître pas mal d'endroits. Du coup, la musique est très euh, folk, française, un peu, euh, un peu cliché, genre mini Poulain. Bon, bah, c'est des américains qui font un film en France, euh, globalement. Bon, bah, ils savent pas trop la musique qu'on écoute, donc du coup, ils mettent. Euh, ils mettent, du, euh, ils mettent de l'accordéon, etc, c'est ultra cliché. Mais cette musique, elle a le mérite de donner une identité au film qui est assez originale, parce que bah, ce genre de musique un petit peu euh, bah, un petit peu jazz manouche, avec des guitares très rapides, très rythmées, bah, on n'a pas trop l'habitude d'en entendre dans les films américains, donc bah, c'est original. C'est un peu cliché de mettre ça sur un, pour un film qui se passe en France, mais c'est original. Après par contre, pour cette musique, elle revient très souvent, c'est-à-dire que en gros, à chaque transition, à chaque fois que vous y avoir un stock shot sur Beaumont-sur-Mer, ou qu qu'il va y avoir globalement une transition entre deux scènes, BAM, ils nous remettent de la musique. Euh, jazz Manouche, alors j'aime bien cette musique, hein, c'est très cool, mais bon, au bout de la 16 e transition, on a compris quoi, c'est pas... Je reviens sur ce que je disais au début, c'est-à-dire que la, la mise en scène fait vraiment le minimum, c'est voilà, on fait une, une transition, BAM, on met une musique, c'est pas très inspiré la musique est bien, mais enfin la mettre à chaque fois, c'est un peu lourdeau. Enfin, ils mettent pas à chaque fois la même musique, hein. c'est juste que c'est toujours le même style de musique utilisé pour dire la même chose, on change de scène. Oh, est-ce qu'elle est là deux minutes, là, parce que... <coughs> je suis un peu au pic de chaleur, là, donc j'ai. vais... On va finir cette critique assis, ok Mais je t'en prie, fais-toi plaisir Comme je vous l'ai dit au début, la mise en scène du film est pas... Euh... Enfin, elle est très fonctionnelle. Du coup, pour le critiquer, je suis un petit peu réduit à parler, en gros, des acteurs, surtout actrices, et du scénario. Donc, eh bien, c'est parti pour le scénario. Alors, avec le concept qu'il avait, je trouve que le film, c'est un petit peu restreint. Je sais pas si c'était une question de budget ou d'ambition de base du film, mais en gros, le centre du récit, c'est la relation entre Rebel Wilson et... Euh, Way, qui, du coup, comme je l'ai dit au début, vont passer de... Euh, de collaboratrices qui s'apprécient pas trop à collaboratrices qui s'apprécient un peu plus avec du coup des péripéties que je ne vous spoilerai pas, parce qu'il ne faut pas abuser du jingle spoiler. Et en gros au début je pensais que ça allait être un petit peu une histoire de d'amour-haine qui va se cristalliser autour d'un troisième ennemi qui allait être défait par l'alliance des deux personnages principaux euh, dans l'acte 3. Ça aurait été assez banal, mais assez satisfaisant de voir deux personnages qui au début ne s'apprécient pas trop, finir par s'apprécier, etc. Là, euh, le scénario prend une route assez étrange. C'est-à-dire qu'en gros, il va se concentrer sur l'opposition entre Anna Tawai et Rebel Wilson et en faire l'arc principal du film, ce qui fait il qu n'y a, euh, a pas vraiment d'acte 3. C'est très surprenant. C'est-à-dire qu'encore une fois, sans spoiler, la confrontation entre les deux personnages va se concentrer sur un troisième personnage. Et je pensais que ce personnage allait être, euh, du coup, le... le comment ça s'appelle L'opposant final. Et en fait, non. Du, du coup, c est, c est, ça fait qu'il n'y a pas d'antagoniste dans ce film. Parce que bah, l'opposition entre les deux personnages principaux, euh, ça suffit pas pour faire tenir tout le film en termes de rythme. Parce que en termes d'arc moraux... Anna il n'en a pas. Elle n'a pas de remords à ce qu'elle fait, etc. Alors que Rebel Wilson, elle a un petit arc narratif sur ça. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de... d'acte 3. C'est quand même très bizarre. Les films hollywoodiens, généralement, ils n'ont rien à dire dans l'acte 1 et 2. Et à l'acte 3, bon, bah voilà, ils balancent les Avengers. Et puis on s'en fout, c'est joli, on fonce. Mais là, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le film développe énormément son acte 2, euh, qui a lui-même plein de sous-intrigues... Enfin, pas plein de sous-intrigues, mais plein de d'étapes à passer qui sont pas si évidentes que ça, mais euh, à l'acte 3, ça fait un peu pétard mouillé. Comme je l'ai dit au début, le film est une adaptation. Dans une interview, Jack Scheifer admet qu'elle s'est surtout concentrée sur l'humour et sur la modernisation des propos du film originel, plutôt que sur une réécriture. Dans l'original, les deux personnages principaux étaient deux hommes qui arnaquaient des femmes vénales et multimillionnaires, et l'idée de changer de sexe est venue de Rebel Wilson. Mais suite à cette idée, c'est Jack Schaefer qui a détricoté ce que ce changement de sexe pouvait apporter au film. Et ce cheminement un petit peu étrange qu'a le film, en termes de rythme, eh bien je pense que ça vient tout simplement du fait que c'est un film des années 80. Le travail d'adaptation s'est porté sur le fond et pas sur la forme. Des films où l'opposition entre deux personnages principaux est le pilier central du film, ça arrive encore. Mais là, on a une gestion très étrange des étapes de cette confrontation. L'acte 1 perd pas mal de temps sur une arnaque qui, au final, n'a pas beaucoup d'importance par la suite. L'acte 2 est très bêtement une série de sketchs. Et l'acte 3 ne résout rien parce que, ben, bah, il n'y avait rien à résoudre. Ce qui peut aussi expliquer la déception de Red par rapport au scénario, c'est le titre français du film. Le coup du siècle. Non mais quel est l'insondable crétin qui a fait cette traduction le titre du film, c'est « The Hustle » en version originale, pourrait traduire par « l'agitation ». Le titre d'un film, son but, c'est de résumer en seulement quelques mots le thème central du film. Avec « The Hustle », l'agitation, on comprend que c'est la relation entre les deux personnes présentes à l'affiche qui va être le thème central du film. Une relation houleuse et agitée. Alors que « Le coup du siècle », avec la même affiche, donc deux actrices principales avec écrit « Le coup du siècle » en haut, eh bah ben, on comprend que c'est le braquage qui va être important, ou l'arnaque une fois qu'on a compris que c'est un film d'arnaque, mais sauf que c'est pas le cas, c'est la relation entre les personnages qui est importante, pas l'arnaque, on s'en fiche presque dans le film. Ces traductions VF à deux balles peuvent vraiment faire du mal. Avant d'aller voir un film, je me préserve de toute communication extérieure pour avoir un avis neutre, même si c'est impossible à avoir. Mais je peux pas me prémunir de connaître le nom du film et un titre qu'on le veuille ou non, inconsciemment ou non, ça crée des attentes. C'est comme si on disait que le cinquième élément, c'était l'attaque du météore qui parle. Oui, non, bah ok, il est dans le film, mais enfin, on n'a pas un tout petit peu l'impression d'avoir loupé une étape importante. Depuis une semaine, je vois que le film reçoit des critiques assez négatives de la part du public et de la critique. Ce que je peux comprendre un petit peu, le film a un rythme assez étrange, pas du tout moderne. Et puis, ben... Bah... Le jeu improvisé, on aime, on n'aime pas. C'est-à-dire que si on n'est pas fan du jeu de Rebel Wilson, eh ben on va détester le film. Mais comme les gens qui n'aiment pas les films de Johnny Depp, bah, ne peuvent pas le blairer du tout, mais les gens qui l'adorent, bah, il a une fanbase très solide. Mais je trouve globalement que le film ne mérite pas autant de critiques, parce que, oui, c'est pas un film qui a été fait par des équipes de Kubrick, c'est un film qui a été fait par des artistes qui sont plus intéressés par le jeu d'acteur et le scénario que par les effets spéciaux et le grand spectacle. Bon, ça reste un film ultra divertissant, très drôle, donc, donnez-lui sa chance. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Time Between. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le portage qui fait très plaisir. Moi, je vais aller boire à peu près euh, 14 litres d'eau. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, moi, je vais retourner au ciné pour voir un deuxième film. Et je vous laisse avec le générique. Et j'espère que vous survivez mieux que moi cette canicule. See you.